Jean Maya, tu mens. Communiqué de presse, politique de vie, 19 avril 2017. Oui, Jean Maya, toi, citoyen Jean maya conseiller d'État, momentanément agent judiciaire de l'État et directeur des affaires juridiques des ministères de l'économie et des finances. C'est à toi que nous nous adressons aujourd'hui. Jean maya tu mens. L'affaire Eliane Kabyle, tu connais, n'est-ce pas Oui, Jean Maia, tu mens depuis des années, par omission, par déni du réel manifeste, ou bien encore en inventant de faux documents. Et tes silences sont autant d'aveux. Depuis plus d'un an désormais, la Cour d'appel de Paris attend la réponse de tes avocats à nos conclusions d'appel dans cette procédure que tu connais aussi bien que nous. Nous imaginons bien l'embarras de ces pauvres avocats qui ne savent plus comment mentir sans se dévoiler. Tes conclusions vont être caduques, tu le sais, autant que nous. À moins que les trafics d'influence dans lesquels tu es passé maître dans tes relations avec l'institution judiciaire ne te protègent, encore une fois, tout comme ils protègent depuis quinze ans les délinquants et criminels membres de la fonction publique, auteur des multiples méfaits autour de la mort d'Eliane Kabil en 2001. Nous venons te dire stop aux forfaitures et corruptions judiciaires. Nous venons te dire stop à la loi du silence et du mensonge. Nous venons te dire stop au logiciel Omerta qui enterre les dossiers poubelles qui impliquent des agents de l'État délinquants ou criminels. Affaire Eliane Kabil Trafic d'organes et trafic de cadavres. Une cicatrice d'origine inconnue et sans dossier médical. Deux dates de décès. Deux corps transportés et autopsiés au lieu d'un. Plusieurs cadavres dans un seul cercueil d'origine inconnue. Plusieurs actes de décès pour une seule personne. Deux personnes pour un seul acte. Victime Piétinés, affaires étouffées, condamnations réitérées de la famille qui réclame vérité et justice, mensonges, faux en écriture publique, détournement de preuves, trafic d'influence au sein de la « grande famille » de la fonction publique. Quinze ans et plus de mensonges, corruptions et forfaitures des fonctionnaires et magistrats, cela suffit. Nous voulons savoir où, est passé le corps d'Eliane Kabyle. Nous voulons que les auteurs de ce crime organisé soient confrontés à leurs responsabilités. Nous voulons que les violences d'État soient réparées. Et si tu assumais enfin de respecter ton propre code de déontologie, ton site Internet ferait-il de la publicité mensongère lorsque tu prétends plaider de bonne foi Jean Maillat, monsieur l'agent judiciaire, de l'État. Nous viendrons manifester devant tes bureaux autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que toi, citoyen Jean Maya, tu assumes de cesser tes mensonges et tes silences et de solder définitivement ces contentieux que tu connais aussi bien que nous. Christian Cotten, Thierry Cabille, Politique de Vie, 19 avril 2017.